Alors bonsoir à toutes et à tous, euh, je me présente, moi c'est Chavi et donc euh, voilà je vous, je vous accueille dans cette introduction pour une petite série de tutoriels sur euh, comment faire du, du sous-titrage sur, sur Youtube. Alors voilà, petite précision quand même, Donc j'enregistre cette introduction pour ces tutoriels alors que j'ai déjà enregistré les autres tutoriels. Euh, ceci parce que bah, je me suis dit quand même que pour euh, expliquer euh, les tutoriels euh, à tous et surtout à ceux qui n'y qui connaissent rien du tout, c'était peut-être bien de faire un tout petit point sur euh, comment ça se passe euh, euh, les sous-titres au niveau de, de, de, de Youtube et du player de, de Youtube en fait là où on regarde euh, les vidéos <rire> euh, voilà aussi pour, pour préciser alors voilà j'ai fait ces, ces, cette série de tutoriels un peu un peu à la va vite dans un premier temps je pensais faire ça rapidement puis ça m'a pris plus de temps que que, que prévu euh, voilà je me suis aperçu que au niveau du son c'était pas top j'ai dû euh, après j'ai dû changer de, de carte de son et patati patata et voilà vous verrez sur sur les autres tutoriels le son est pas pas toujours terrible mais bon voilà, on va dire que, que c'est la première fois que, que, que je fais ça et que voilà, c'est learning by doing quoi. Euh, voilà, alors pour revenir au, au player de YouTube, alors ici du coup j'ai cherché une, une vidéo, euh, alors là je suis dans YouTube, hein, on le voit, je, je suis juste dans la partie recherche de, de YouTube, parce que justement pour vous montrer l'exemple, j'ai cherché une vidéo qui contient déjà des sous-titres, et aussi qui est en Creative Commons. Euh, C'est-à-dire voilà, qu'il n'y que, que a pas de, de, de, de droit d'auteur et que donc, je peux l'utiliser pour, euh, pour euh, vous faire un exemple. Alors je suis tombé sur une vidéo de hygiène mentale. Euh, vous verrez, euh, c'est... Euh, bah, pardon, c'est la vidéo... Voilà, juste pour l'exemple. Donc lui, euh, en tout cas, merci à lui. Euh, merci à la chaîne Hygiène Mentale pour avoir mis son, son contenu en, en Creative Commons. Euh, déjà, d'une part, euh, bah, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne. C'est super intéressant ce qu'il ce qu raconte et c'est vraiment euh, d'intérêt public, je dirais. Euh, mais donc voilà, moi, je l'ai choisi notamment parce qu'il avait aussi des, des, des sous-titres sur sa page. Alors, on va voir un petit peu... Euh Comment ça se passe Alors Je vais mettre mon, mon écran déjà en mode cinéma, on y verra un peu plus clair. Voilà. Donc vous voyez, donc maintenant je, je laisse voir la vidéo. La question sur laquelle je me concentre dans mes vidéos, c'est pourquoi les gens écrivent des trucs visiblement faux sur Internet Certes, c'est parce qu'ils ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux, même lorsque l'info est très facile à trouver. Du coup la question c'est, pourquoi les gens ne cherchent même pas donc voilà, ce que vous voyez là euh, en bas dans la barre, c'est des sous-titres qui sont générés, euh, enfin qui ne sont, sont pas générés dans YouTube, mais qui, qui ont été enregistrés euh, dans YouTube par, par le propriétaire de la, de, la, de la chaîne Hygiène Mentale, en fait. Donc euh, si vous voulez activer ou désactiver euh, les, les, les sous-titres, vous voyez ici en bas du, du player, bah, c'est cette petite icône ici. Voilà, là maintenant ils sont désactivés. Ah et je, je peux idées, bien sûr, les réactiver. Ça fait des clics et donc des revenus publicitaires. Tout simplement. Alors, euh, petite précision. Alors, pourquoi c'est cool de, de, de, de, de mettre des sous-titres sur une vidéo euh, bah, Déjà, c'est. je pense que si vous regardez ce tutoriel et que vous voulez faire des. des que votre but, c'est de faire des traductions. Vous verrez que. Euh, on verra que. Euh, en faisant une, euh, déjà une captation des, des sous-titres dans la langue originale. Ça va nous, nous faciliter le processus pour faire euh, les traductions après. Euh, C'est aussi une façon de mettre à disposition les vidéos bah, pour euh, les, les, les, les sourds et malentendants, par exemple. Et puis aussi, il euh, y, y a une mode de plus en plus, j'ai remarqué dans en promenant, en prenant le tram euh, ou le bus et tout ça, il y a de plus en plus de gens aussi en fait, il faut, faut se rendre compte, que, qui, qui, qui regardent des vidéos dans les transports en commun, même sans porter de casque et euh, simplement en lisant les, les, les sous-titres. Euh, donc voilà, pour, pour info, pour la petite anecdote. Euh, alors voilà, cette chaîne-ci elle, elle a fait donc ses sous-titres elle-même. Alors on peut discuter, hein, c'est vrai que je pense qu'il aurait pu faire mieux de ne pas faire de césure au milieu des phrases et ce genre de choses. Mais ça, on verra ça plus tard. Euh... Il faut savoir que euh, même si vous n'avez pas édité vos propres sous-titres, euh, YouTube euh, en général, euh, il va quand même vous proposer des, des sous-titres euh, qui sont générés automatiquement sur, euh, euh, sur toutes les vidéos quasiment sauf si vraiment le son a une mauvaise qualité ou des choses comme ça. Euh, donc vous pourrez toujours ici activer des sous-titres et normalement il va vous dire, voilà ici il a écrit en haut euh, que c'était les sous-titres en français, mais vous pouvez aussi normalement avoir accès à des sous euh, qui sont aux sous-titres qui sont générés automatiquement ou à des sous-titres qui sont dans une autre langue. Alors pour ça vous allez à, à côté de la petite icône de sous-titres, vous avez cette petite roue dentée les paramètres et dans le petit onglet sous-titres, vous pouvez choisir la langue des sous-titres que vous voulez et que donc euh, Hygiène Mentale euh, a euh, enregistré. Donc lui, il a même fait de l'espéranto. Waouh Donc bon, moi l'espéranto, je peux pas trop vous aider. Ça a l'air crédible en tout cas. Euh un peu plus commun, voilà lui par exemple il a aussi fait des sous-titres euh, déjà en anglais. Voilà, donc, voyons, une... quelques le secondes qu'est-ce que ça lF. donne. Voici le menu de cette vidéo. Au début, pourquoi les gens partagent des trucs faux sans vérifier Et ensuite, pourquoi ces trucs faux ont été écrits au départ Je vais m'appuyer sur des exemples très simples, mais souvenez-vous, c'est juste un prétexte pour expliquer la méthode et gagner un peu d'esprit critique. Ok, voilà, euh, voilà, à part, à part vraiment euh, sur euh, la, la, je dirais la mise en page, euh, ça m'a l'air d'être euh, euh, très très correct. Euh, mais alors, le, le plus fou dans, dans, dans, dans cette histoire, euh, vous voyez ici, je vais sur sous-titres. Et donc là aussi, c'est un, un, un gros avantage d'avoir fait une transcription en français avant. C'est-à-dire de ne pas avoir simplement laissé euh, les sous-titres qui sont générés automatiquement, mais si vous faites euh, vraiment une version, une bonne transcription euh, en français, après, en direct, dans le player, vous allez pouvoir aussi choisir l'option euh, de traduire automatiquement. Donc là, je lui donne une langue. Donc là, je vais prendre l'allemand, par exemple. C'est une langue qui n'a pas été, été traduite par lui. Et donc, maintenant, sans que Hygiène Mentale ait vraiment édité des, des, des sous-titres en allemand sur sa chaîne on a quand même accès euh, euh, à ces sous-titres allemands, en fait, qui sont générés automatiquement à partir de la captation qu'il a fait avec le, le, le, le français, en fait. Et donc, on peut laisser jouer aussi, pareil, quelques secondes. Je pense que c'est assez, assez crédible. le Daily Star mais news.fr c'est un véritable pavé dans la marque qu'a jeté le quotidien britannique Daily Star sur l'implication des services secrets occidentaux dans le soutien logistique au terrorisme islamiste qui ravage actuellement le monde musulman ils citent leur source mais c'est pas le Daily Star c'est stop mensonges allons mais. Euh, voilà euh, donc pour des, des, des traductions qui a été faite vraiment en simultané ça, ça me semble euh, déjà pas mal. Alors du coup bah, on verra que nous ça on pourra le, le faire euh, nous-mêmes et incorporer des, des sous-titres dans toutes les langues qu'on veut euh, directement à partir de notre chaîne YouTube sur le Creator Studio. Euh, voilà. Euh, autre petite précision aussi. alors vous voyez je suis ici connecté sur euh, ma chaîne euh, YouTube Voilà. et j'ai la langue de, de mon compte qui est, est réglée sur français. Donc voilà, Hygiène Mentale, c'est une chaîne française. Donc automatiquement, vous voyez bah, le nom de la vidéo, euh, c'est un nom qui est en français. Et la description ici, j'ai une description euh, en français. Et donc, euh, regardez bien ici, si je change euh, ma langue pour euh, anglais. English, il est où, English normal Il n'est ah, bah, pas là. Bah, on va prendre English euh, UK. C'est oh, Pardon. Non, merci Alors, je vais je vais relever le mode cinéma et vous voyez maintenant euh, bah, le, le, comme mon compte il est reconnu comme un compte en langue anglaise euh, voilà le, le nom de ma vidéo est en anglais et même la description est aussi en anglais alors ça, ça se fait pas automatiquement par YouTube, on verra ça plus tard, c'est justement, euh, justement quelque chose qu'on peut faire aussi euh, à partir du YouTube Studio, euh, d'activer de, de, de, de, les sous-titres euh, automatiquement pour euh, la langue euh, euh, de, de, de, de, de, qui est réglée chez, chez la personne qui regarde votre vidéo et aussi du coup son nom et, euh, et le, le truc, et la description. Euh, bah voilà, donc on sonne à la porte. Alors je vais vous laisser maintenant. En tout cas, euh, bonne suite si vous êtes intéressé de voir les, les prochains tutos. Et je vous dis à ciao, à bientôt.